Je suis euh, originellement kinésithérapeute, euh, dont ça monte déjà à 40 ans. Et euh, ensuite, euh, voyant le, la limite, si vous voulez, de, de, de, de des techniques kinésiThérapiques, je suis allé faire des études d'ostéopathie de, et de naturopathie en Angleterre. Et ceci à la demande du médecin de famille avec lequel je travaillais euh, dans une, un petit village des Bords de Loire qui s'appelle montchamps sur loire donc j'avais, euh, si vous voulez, un, un environnement très favorable pour aller dans le sens de l'amélioration de mes connaissances au service des patients. Ensuite, euh, j'étais insatisfait, ce qui m'a obligé à continuer les études. En fait, c'est un, un événement qui est arrivé dans, euh, dans mes premières années d'exercice, de, de, de, qui m'ont déterminé à passer le reste de ma vie à étudier et à transmettre l'information pour améliorer la santé de mes contemporains. C'est la, la mort de mon père qui, à 63 ans, est mort d'un cancer du foie, métastasé, décelé, et trois mois après, il était décédé. Donc, pour moi, l'univers s'est écoulé, je me suis dit, ce n'est pas possible. À 60 ans, il a travaillé toute sa vie, il ne va même pas pouvoir profiter de sa retraite. Qu'est-ce qui se passe Comment se fait-il que des choses pareilles puissent arriver et puis, euh, j'ai continué mes études tranquillement. Et euh, je me suis installé dans, dans ma région en tant qu'ostéopathe. Et puis, euh, arrivé pratiquement à l'âge de la retraite, c'est-à-dire à 65 ans, j'ai eu un accident de voiture, je me suis renversé par une moto. Et donc, j'ai vu euh, ma carrière s'arrêter dans ce bout parce que je n'avais pas du tout l'intention de prendre ma retraite à 65 ans. Et euh, je m'en suis très bien remis, euh, fracture, paralysie du sciatique, mais que des choses mécaniques euh, banales. Et trois semaines après, trois semaines après, un matin, en me rasant, je trouve du coup une petite boule, un adulte dur, qui euh, m'a un petit peu inquiété, mais sans plus. Et euh, sachant que mon grand-père était mort d'un cancer à 52 ans, mon père était mort d'un cancer à 63 ans, je me suis dit, attends, tu as 65 ans, tu as ça, est-ce que tu n'as pas un problème euh, de cancer Toi aussi, euh, est-ce qu'il n'y a pas un facteur héréditaire J'ai donc euh, fait tous les examens nécessaires, c'est-à-dire euh, tout d'abord euh, une échographie. L'échographiste m'a dit, monsieur Roulier, restez pas comme ça, il faut absolument euh, faire des examens complémentaires parce que votre boule là, elle n'est pas normale. Donc j'ai vu un chirurgien, qui, euh, le matin, alors là c'est là que c'est tout à fait extraordinaire et que ça reste marqué euh, dans, dans ma mémoire, le matin d'intervenir de, de, de, de de, pour faire la biopsie, il vient me voir, il me parle, il me dit « Oh, vous croyez qu'il faut euh, vraiment opérer ?» Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt en voie d'aller sur "Écoutez, Mon grand-père est mon grand cancer, mon père aussi, je n'ai pas envie que ça soit mon tour. Et je leur dis « Opérez et après on verra ». Et donc, je suis resté toute la journée à 5 heures de l'après-midi. Il arrive, il s'assoit sur la il et dit, « Monsieur, vous j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Vous avez un cancer de la base de langue. Il faut qu'on en très, très vite parce qu'il est très invasif. Et la boule que vous aviez, c'était une métastase. Euh, » Je vous assure, ça, ça fait bizarre. Hein. C'est une sensation bizarre. Vous avez un, un grand froid qui vous envahit et vous dites, « Mais je risque de mourir dans très peu de temps. » Donc, si vous voulez, à ce moment-là, vous n'êtes plus la même personne. Vous vous rendez compte que la vie est une merveilleuse chose et qu'il faut tout faire pour la préserver. Et donc, j'ai euh, suivi les traitements médicaux, j'ai été opéré. Après, j'ai eu de la radiothérapie. J'ai eu la chance de ne pas avoir de, euh, de chimiothérapie, donc je n'ai pas perdu de cheveux, etc. Et euh, dès l'instant où l'annonce m'a été faite, j'avais un cancer, je me suis dit je vais tout faire pour m'en sortir et je vais tourner une page et vivre une deuxième vie parce que c'est du bonus vous voyez, je considère donc que actuellement si vous voulez sept ans et demi après ça va faire bientôt huit ans, et eh bien euh, c'est un bonus de vie voilà, donc pour d'autres études, j'ai fait des études d'acupuncture, de phytoaromathérapie, euh, j'ai exercé, enfin je suis intervenu à la faculté de Paris-Nord euh, dans le domaine de la phytoaromathérapie et actuellement je fais des formations, des ateliers pour le public. et sur mon site internet naturemania.com et naturmania.fr, je fais des articles, des dossiers et je m'apprête à diffuser sur le net des formations à la santé naturelle et durable. Et je vais bon, en parler tout à l'heure, j'ai aussi, euh, je, vais, je vais sortir très bientôt, un nouveau livre qui s'appelle L'inflammation silencieuse hein, C'est un livre de 464 pages qui va être publié aux éditions d'Angle. Donc c'est un gros livre, mais si vous voulez, il est facile à lire parce que moi j'écris comme je parle J'estime je, que moi-même, quand je lis des livres, si c'est trop compliqué, on, on, on accroche et on ne retient pas. Donc j'essaye d'écrire de la manière la plus simple possible. Et dans ce livre, on va en parler plus, plus longuement tout à l'heure, j'explique euh, l'origine de toutes ces maladies, hein, ce qu'on appelle dégénératives, maladies de civilisation, qui sont dues à cette inflammation silencieuse, qui a de nombreuses causes, et en priorité l'environnement le, qui se dégrade, l'alimentation, mais également tout le surmenage physique et psychologique où nous sommes les victimes.